À ce point, le temps d'attente est de 18h32 minutes et 43 secondes. Alors, pour être le premier un samedi sur le festival d'Angoulême, il faut se lever tôt normalement. Bonjour, pour être le premier dans les starting blocks, il faut se lever à quelle heure Quel est votre conseil Très tôt, très très tôt. Bon, ah, moi, c'était euh, 11h. C'était 23h. Enfin, j'étais devant l'entrée à 23h. Donc en fait, quand vous dites se lever, c'est un petit peu ambigu comme euh, formulation. 2h30 du matin Mais qu'est-ce que vous faites depuis 2h30 hein bon, On discute avec les copains. C'est quoi l'objectif, là, quand les portes s'ouvrent Courir. Vous êtes tout seul et ils sont 10 000, hein. Faites attention. Hein. Pourquoi vous faites ça Pourquoi En fait, c'est une passion. La bande dessinée, la, la dédicace, la rencontre avec l'auteur et puis enfin, des dessins qui sont absolument magnifiques. Quoi. Moi, je ne fais pas beaucoup de festivals BD, donc quand je les fais, j'ai envie de les faire à fond. On est des reporters de terrain, mais on n'est pas dingues non plus. Donc là, on a prévu une porte d'échappatoire grâce à nos amis de Futuropolis. Donc si c'est trop tendu, on va se planquer là. Il y a ici des gens qui attendent depuis des heures pour être les premiers à aller chez qui Chez Dodier, chez Dupuis. Je ne sais pas si vous voyez dans Luke, qu'il y avait euh, plein de gens qui attendent comme ça pour être les premiers à partir. Et il y en a un qui finit par s'endormir deux minutes avant. Vous, oui, vous n'avez pas peur que ça vous arrive Non, non, non, pas du tout. Non, non, non, non On est motivé. Avec un bon départ d'ensemble et notamment à l'extérieur de Joshua Tree avec Penglai Pavilion devant Oko Vango. Fincher côté corps devient Going Somewhere, Kazakh jaune. On va Et maintenant, on va assister à la rencontre la plus improbable et à la meilleure idée de casting de l'année. Viens voir Spirou, viens avec moi. Alors, pour le Star Wars épisode 9, comme le 8 était très, pas très réussi, on s'est dit, ce serait bien d'avoir Spirou dedans. Bien, voilà. Donc, alors dans le scénario du prochain Star Wars, c'est donc Spirou qui sera le héros. C'est ça. Très bien, ça me dort. Donc Spirou devient un Jedi. On peut avoir un sabre laser pour Spirou, pour voir ce que, ce que ça donne Spirou contre Kylo Ren, la bande-annonce de Star Wars épisode 9 Oh dis donc, uh, Kylo c'est pas cool, tu viens de nous tuer notre Spirou, comment on fait maintenant Bah ça y est, hein, Kenny Ruiz, il a, il a quasiment fini sa fresque de Télémaque, il est en train de faire le titre Kenny. Ouais, pour fin. <rire> Maintenant, c'est l'heure de ma leçon d'espagnol. Ah ouais. Je veux apprendre à parler l'espagnol avec toi. Alors, euh, je vais essayer de répéter les mots. C'est un disco. Un disco. disco. Un disco, facilita. Ah, bien, bien. C'est Cupido. Cupidon, oui. Cupido. Ah ouais. ouais. C'est l'homme. Angel. Angel. Angel. Una espada. Espada. Espada. -e espada. c'est Espada. Lanza. Lança, ah, mais c'est comme en français en fait, lance, lanza non, non, non, pas... tu mets A ah, à la fin, la, puis c'est bon. Pour lever la prononciation, Lanza. Ah, avec la langue, là. Ah, ouais. Lanza. Ah, oh, wow, c'est bien, c'est bien, c'est génial. Eh? Mais la fresque, elle est super. Gracia... Ouais, ouais. Gracias Muy bien, sí, de nada, gracias a vosotros. Ici, c'est un des endroits secrets d'Angoulême, c'est le carré VIP de Dupuis où il y a toutes les stars de la BD. Justement, moi j'aimerais bien être une star de la BD. Alors comme Nob est un peu en retard, je vais aller prendre sa place en dédicace. D'accord, oh, tu oui, terrible, je suis pas, pas très rodé tout à fait T'es — Tu bah, fais quoi ?— Comme tu étais en retard, je me suis dit que j'allais faire la, la dédicace je de Dan à ta place. — Non, mais c'est gentil, hein, c'était une bonne intention. Oh, me... Bon, regardez-nous quand même !— Vous êtes douté que c'était un faux, un faux nob ?— Eh ben pas du tout. — Mais quand vous avez vu le dessin, vous n'avez pas eu un doute ?— Non. <rire> Je m'étais dit que vous étiez pressé. Vous voulez que je vous fasse les dédicaces Ça va plus vite, je le fais à côté noble, comme ça je, fais, je les fais toutes. Bien sûr, on vous change l'album. Hein. On n'est pas méchant en réalité et on avait prévu un autre album. Tiens, on t'en donne un tout neuf et tu vas voir la vraie dédicace oui, du vrai dad. Bon ben. Pff. Mon rêve de dédicacé sur le stand du puits s'est brisé. Ou alors j'en fais peut-être un autre. Bonjour, je suis pas du tout dessinateur de BD, mais je peux vous faire un dessin si vous voulez. Depuis tout à l'heure, Obion cherche à nous éviter parce qu'on lui a demandé un jeu de mots. Moi, c'est plutôt les aisselles, et toi J'ai rien compris. <rire> Moi, c'est plutôt les aisselles, et toi Tu transpires où On fait un petit micro-trottoir pour savoir si euh, vous connaissez bien le personnage de Spirou. Est-ce que tu sais ce que c'est son animal de compagnie euh, C'est pas un chien Si, c'est ça, un petit chien blanc Oui. Son petit chien, tu, tu, tu vois bien son petit chien, comment il est, le petit chien blanc Oui. Non, c'est pas un petit chien blanc, c'est un écureuil. C'est pour savoir si vous connaissez le personnage de Spirou, si vous le connaissez bien. Euh, oui, un petit peu, oui, avec... Euh, euh, non, c'est pas Tatin. Com euh, comment c'est son animal de compagnie, le, le petit chien blanc, là, déjà euh, Le petit chien blanc, c'est... Non, pas spécialement, je lis pas trop les BD. Qu'est-ce ah. que tu fais là, alors Il y a son compagnon, là. Vous voyez le gros barbu qui, qui fait des jurons euh... Là, vous vous confondez avec Tintin, je pense. Tintin, je connais par cœur, donc c'est euh, ma BD préférée. Ah oui, c'est ça, les aventures de Spirou et Milou. Oui, c'est ça, tout à fait. Cette année, c'est les 80 ans du personnage de Spirou. Et là, en exclusivité mondiale, on a trois des auteurs de Spirou. Ça fait quoi d'être un jour le dessinateur de Spirou C'est euh, important, c'est un poids Moi, bon, j'ai un peu oublié. Hein. Ben oui, bien sûr, c'est un, un honneur extraordinaire. Quoi. De, de, de devenir dessinateur de Spirou. Moi ça m'est arrivé à 24 ans en plus. Enfin, moi je me suis pas vraiment rendu compte de, de, de, de la chance qu'on m'offrait qu quoi, c'est extraordinaire. Je pense que vous aussi. Ouais, c'est euh, un petit peu comme euh, moi, quand j'étais petit je disais Spirou, à l'école j'écrivais des scénarios de Spirou et puis, euh, et puis un jour, comme ça, euh, Fabien Velman m'appelle et me dit « écoute, sous de, de de de reprendre Spirou avec moi ». C'était un peu une sorte de, de rêve éveillé, quoi. Un peu pareil. Euh, moi, j'avais découvert Spirou dans les bases d'un journal espagnol que j'ai découpé, j'ai découpé les planches, j'ai effacé mes propres albums à moi. Et finalement, j'ai fait les albums pour des Donc, C'est un honneur. Est-ce qu'il existe une fraternité des dessinateurs de Spirou Non. Ou vous serez à peu près tous les trois, plus Tom et jean Bien sûr, forcément, hein, ouais. on est du coup de la même famille, quoi. C'est un peu comme des, des, des, des parents qui ont eu le même enfant. Mais des, des, des familles différentes. Exact. <rire> Ce qu'il faut pas inventer quand même pour avoir ces dédicaces. Voilà le JT de Spirou à Angoulême, c'est tout pour cette année. On se retrouve, j'espère, l'année prochaine. Et bien en attendant, on va reprendre notre train-train. Et Miou Laisser les professionnels travailler maintenant. On va vous laisser ce bus parce que ça a l'air de vous amuser. Hein. Vous avez votre ticket Ou oh, attention, attention, il y a le patron qui arrive. Spirou, babar, Tintin et le reste. C'est pas super, hein Non. Il y a beaucoup d'effets spéciaux bien réalisés. Euh, habla espagnole pour faire un battable, faut déjà savoir dessiner un œuf. Normalement, c'est pas trop compliqué. Ah, Disons, je voudrais pas dire, mais t'es en retard. Hein. Il a déjà fini les chaussures, hein c'est super Et le journal de Spirou, c'est fini pour aujourd'hui. Le JT Spirou, c'est fini pour aujourd'hui.